bonjour à tous bienvenue sur la chaîne bokeh dans cette vidéo je vais vous présenter une nouvelle fonctionnalité le traitement par l'eau des boîtes qui est disponible sur les profils qui utilisent le magasin de thème. pour cette démonstration je vais utiliser le thème intonation par défaut avec la base cliente du genevois donc, ici, on peut constater qu'il y a une boîte agenda qui a par exemple un carousel avec différentes pages. Nous avons également une boîte bibliothèque avec un carousel et différentes pages. Nous avons un mur de nouveautés et enfin des critiques qui sont également un carrousel avec trois pages. On va essayer de faire, ça va être de modifier ces boîtes. Agenda, Bibliothèque et Dernière Critique en une fois et on va les modifier pour activer par exemple le défilement automatique. Donc pour ce faire j'utilise la console d'administration je vais dans Configuration de la page et vous avez ici la nouvelle fonctionnalité qui va vous permettre de sélectionner les boîtes que vous voulez modifier. Donc nous avions les bibliothèques, l'agenda, ainsi que les dernières critiques. Au fur et à mesure que je coche ou que je décoche, vous voyez ici j'ai un, un petit encart qui s'est affiché et qui me présente ce que j'ai sélectionné ainsi que les actions que je peux faire. Là, ce qui va nous intéresser, ça va être de modifier ces trois boîtes. Donc, j'arrive sur un Formulaire, tout d'abord grisé, donc toutes les cellules grisées donc dans chaque onglet, etc. ne peuvent pas être modifiées, c'est-à-dire que pour les modifier, il va falloir décocher. Par exemple ici, si je dis bon, ben je vais les passer tout en carousel à cinq colonnes, je peux faire ça. Bon, ce n'est pas ce qui m'intéresse ici, nous ce qui va nous intéresser ici, c'est pas de, de ne pas toucher à disposition de la liste, mais d'activer le défilement de gauche à droite. On va mettre, par exemple, 4 secondes. On va valider. Donc ici, on a bien le petit message comme quoi nos boîtes ont été correctement sauvegardées. Nous restons dans le formulaire. On peut retourner en arrière. Et on a également les boîtes qui restent sélectionnées. Si je retourne sur mon site, je rafraîchis la page on va pouvoir constater le défilement sur les boîtes qu'on a choisies La boîte agenda, la boîte bibliothèque et enfin la boîte dernière critique. Voilà pour cette démonstration, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt sur la chaîne Bokeh.